moi casse mon monde, la casse et la briller La sabouque dans mon code, la vole mon l'honneur. Mon dieu aime son enfant, mais là, me crache le sang. Mouais, prendre la colère, mais pour moi la paix. La dis, est les noirs, moi les vilains. la toute mon famille, pareil, le chien. Mi rêve à mi rêve azote, T'as dit moi les noirs, moi les vilains T'as dit toute mon famille pareil, le chien La sa dans mon cote, Mi rêve à mes mi rêve Comme de Quand zindo, mais tranquillement même mi veux la mort Mi rôde elle échappe à toi pour libère mon corps Bon dieu, yeah, souple laisse à moi y aller M'y vais, puis continuer pour vivre à La dis moi les noirs, moi les vilains La qui toute mon famille, pareil le chien La sabouque dans mon cote, Mi rêve mes mi rêve La dit moi les noirs, moi les vilains La qui toute mon famille, pareil le chien La ça dans mon cote, Mi rêve mes mi rêve azote. histoires ont longtemps, sa histoires ont Comment on peut penser le contraire, l'esclavage pas fini Combien la pouvive l'enfer, combien serait frère Si ton yeux les bouchés qu'il quitte ta mère, c'est cautionne aussi T'as dit moins les noirs, moins les vilains, t'as dit toute mon famille pareil, le chien dans mon cote, mi rêve zot mi rêve zot moi les noirs moi les vilains. La j'ai toute mon famille pareil le chien la sabou dans mon cote, mi rêve zot mi rêve zot La les noirs la, toute mon famille pareil le chien la sabot dans mon cote, mi rêve zot mi rêve zot La toute mon famille pareil le chien la, Dans mon code, mes rêves à